Si, sí, si, sí, si sí. W en el puto bloque Yeah Ok Sigo en la nube de humo Quemo la piedra Todos los problemas asumo Los dejo bajo tierra Quieres la paz Prepara la guerra La ley no se encierra La alas nos cierran Todos mienten hermano bienvenida a la tierra Yeah es así como nos encierran, yeah AW La puta adrenalina sube Cada día en el bloque y en la puta calle Hasta cuenta hasta los detalles Hermano no me falles, hermano no me falles He cavado un agujero en el puto valle Yeah sí, sí. Pour dénoncer Babylone qui peut nous manipuler, nos soldats ne cessent d'avance. Leur wargain qui pour la liberté. Dans l'encaille, c'est pas nos pensées Pour dénoncer Babylone qui peut nous manipuler, nos soldats ne cessent d'avance. Leur wargain qui pour la liberté. Je me trompe de pas, c'est l'équipage qui traverse les naufrages. On attrape la rage, guette la force qu'on dégage. Même enfermé en cage, au milieu des marécages. Le ciel est un grillage qu'on emporte dans nos sillages Pas d'enfantillage, ni de ni de maquillage. On a remporté l'outillage pour déglinguer l'engrenage. Dans ta jeunesse, rappe encore à mon âge. Tous les quinze jours, déménage, Des fois c'est moi qui fais le ménage. J'ai commencé, chez les sages. Mont des étages, ma vie est comme un stage. J'lâcherais toi les otages, ma carrière comme mirage. Mon image rend hommage au plus larges. Quand je me tâte, pas d'bonne note dans la marche. C'est moi qui l'a des déjà. Dans c'est pas de nos pensées. Pour démanteler Babylone qui peut nous manipuler, nos soldats ne cessent. C'est Babylone qui veut nous manipuler Nos soldats ne s'est d'avancer. Leur boire d'un cri pour la liberté Des âmes damnées qui se démontrent Effacées quand arrivent leur décompte. cons Apeurées, les vérités s'affrontent Sans honneur, des histoires se racontent Les mots s'entrechoquent, les mentalités. du monde, Spirit en parade dans les endroits sombres. Et de gourmand pendant que le soleil monte, les pensées chavirent, et passant la honte, la nature effrontée affiche le décompte prêt à tout balayer, que l'humain se sombre dans l'entaille.